Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors, comment déstresser avant une compétition Parfois, tu arrives en compétition, tu t'es entraîné des dizaines d'heures dans la semaine et tu arrives, eh ben, tu perds tes moyens. Tu n'es pas au maximum de ton potentiel, tu as le cœur qui bat un peu plus vite, les mains qui tremblent, les gestes ne sont pas fluides et tu n'arrives pas à donner le maximum de toi-même. Alors, pour cela, je vais te donner un exemple tout, tout simple euh, qu'on avait fait avec une sportive en équitation qui arrivait à chaque fois en compétition alors qu'elle a du potentiel. Bah, souvent, elle faisait des erreurs en compétition qu'elle ne faisait pas à l'entraînement. Pourquoi Parce que quand elle arrive en compétition, eh c'est comme si en il fait, y avait le regard des autres, la peur de décevoir les autres, la peur de l'échec, comme si tout cela, eh bien, ça allait être la fin du monde pour elle. Alors je sais que quand on s'entraîne des euh, dizaines, des centaines d'heures, enfin déjà des dizaines d'heures par semaine, je sais que ça peut paraître dingue de dire « mais attends, ce n'est pas la fin du monde » alors qu'on met toute notre vie dessus quand on est sportif sur cette compétition. Et pourtant, rassure-toi, en fait, plus tu vas mettre ton objectif sur un piédestal en mode si j'ai l'objectif alors je vais être heureux et eh bien tu seras toujours un esclave un esclave de ton objectif pourquoi parce que tu vas te minimiser par rapport à ton objectif et le message que j'ai envie de te dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo et c'est ce qu'on a fait avec cette sportif qui d'ailleurs a juste explosé c'est que tu es bien plus que ton objectif tu es bien plus que le résultat extérieur sauf que plus tu vas focaliser le résultat extérieur comme une finalité plus, comme je viens de le dire, tu vas être esclave, toi, plus tu vas te minimiser et plus tu, ton estime de toi et ta confiance en toi va dépendre de tes résultats extérieurs. Et tu es contre un ordre naturel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu cherches à avoir pour, par exemple, te prouver que tu es quelqu'un de bien. Tu cherches à avoir un résultat pour que les autres soient fiers de toi. Mais là, tu prends les choses à l'envers. Parce que tu es un être humain, tu n'es pas un fer humain. T'es pas un avoir humain mais tu es un être humain et donc c'est d'abord que toi tu es excellente peu importe les résultats extérieurs et donc avec cette athlète ce qu'on avait fait c'est qu'on avait vu tous les inconvénients à avoir du coup cet objectif et tous les bénéfices de pas avoir cet objectif et on l'a tellement fait tellement fait qu'à un moment donné elle a vu qu'elle était bien plus que son objectif et que finalement avoir le résultat basse allait être la la cerise sur le gâteau ou même le fruit de qui elle était et non pas l'inverse. Et donc en se focalisant ensuite uniquement sur elle devenir de plus en plus excellente à long terme, alors eh bien, elle a pu entre guillemets reprendre son pouvoir. C'est souvent ce que les athlètes du programme High Performer Academy disent, c'est que ouais là on a repris notre pouvoir, nous, nous ne sommes plus esclaves de notre objectif mais nous sommes maîtres maintenant de ça, on s'en sert pour devenir et du coup elle a pu à long terme redevenir vraiment meilleure et à reconnecter à cette fois qu'elle était bien plus que son objectif donc voilà pour cette vidéo si tu veux maintenant déstresser avant d'arriver en compétition bah, rappelle toi que l'objectif extérieur est simplement un moyen pour toi de devenir quelqu'un à très long terme et qui va bien plus loin de ton objectif. En faisant ça, tu seras plus esclave de ton objectif extérieur, mais tu en seras maître. Donc voici pour cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, alors tu réserves un entretien qui est offert avec un coach de l'équipe, tu trouveras le lien dans la description là et on verra ensemble où tu en es le point A aujourd'hui. Où tu veux aller le point b ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement et sinon bah retrouve moi sur d'autres vidéos et rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao